Aujourd'hui, tu vas apprendre 10 mots super utiles pour passer tes vacances en France dans les meilleures conditions. Allez, c'est parti Excusez-moi. Excusez-moi. Pour demander ton chemin, pour poser une question, pour t'adresser à quelqu'un, commence par... Excusez-moi. Euh, J'ai une question, mais excusez-moi. Excusez-moi. Oh non es perdu alors il faut demander ton chemin tu peux dire où se trouve où se trouve excusez-moi où se trouve la gare de Montparnasse excusez-moi où se trouve la boulangerie la plus proche excusez-moi où se trouve l'aéroport hmm, comme ça peut-être que pendant tes vacances des gens vont venir te parler sans te connaître. Si la conversation devient difficile, tu peux dire Désolé, je ne parle pas le français. Désolé, mais je ne parle pas le français. Je ne parle pas le français. Ou je parle très peu le français. Désolé, je parle très peu le français. Essaye ça. Alors c'est vrai, tu ne parles pas encore très bien le français, mais ça va venir. Et si tu essayes de comprendre ce que l'autre te dit, tu peux dire, euh, excusez-moi, pouvez-vous répéter? Pouvez-vous répéter? Excusez-moi, ça va un peu vite. Est-ce que vous pouvez répéter? Pouvez-vous répéter? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va pas? Tu as besoin d'aide? Alors dis ça. Euh, excusez-moi, pouvez-vous m'aider, pouvez-vous m'aider, je cherche la gare, mais pouvez-vous m'aider, ou encore, pouvez-vous m'aider, je me suis cassé la jambe et ça fait vraiment mal. Certains français parlent anglais, alors ça vaut le coup de leur demander, excusez-moi, parlez-vous anglais, excusez-moi, vous parlez anglais, vous parlez anglais. Parlez-vous anglais Vous parlez anglais Ok. Si tu es dans une boutique et que tu dois choisir, tu peux pointer du doigt et dire « Celui-là, s'il vous plaît. »« Celui-ci, s'il vous plaît. »« Ceci, s'il vous plaît. » Ça marchera à tous les coups. Au moment de payer, tu peux demander « Est-ce que vous prenez la carte ?» Ou encore « Est-ce que vous prenez... » La carte bancaire Est-ce que vous prenez la carte bancaire Et alors la caissière te répondra Oui, pas de souci. Ou ah, Désolé, nous ne prenons que l'espèce. Désolé, nous ne prenons que l'espèce. Alors écoute bien ce que la caissière dit. Pour te déplacer, il faudra que tu aies un ticket. Alors tu peux dire Je voudrais un ticket de métro pour. « Je voudrais un ticket de métro pour aller à la tour Eiffel. »« Je voudrais un ticket de métro pour aller à la tour Eiffel. » Ou encore « Je voudrais un billet de train pour aller à Lyon. »« Je voudrais un billet de train pour aller à Lyon, s'il vous plaît. » Comme ça. Tu as appris de nouvelles choses Eh bien, mets un like Les prochaines vidéos seront encore plus intéressantes. Alors, abonne-toi a bientôt